C'est le moment de déclaration de député. La députée de Huron-Cruz, depuis 140 ans, Carpenter's bell se trouvait euh, à Godbridge en offrant euh, des euh, pains et des euh, gâteaux. Construit en 1877 par David Capman, la boulangerie a été achetée par la famille Colbert. Darren Colbert est la troisième génération à travailler et commence à une heure du matin. Son fils, Evan, est la quatrième génération à y travailler et un jour, il va reprendre la ferme célèbres pour leur baignée. Ils offrent aussi des cupcakes. Tout ceci est fait sur place dans le four euh, établi en 1881. Même la tornade F3 de 2011 ne les a pas euh, gênés. Cette tornade a éteint euh, le four, mais cela dit, ils ont rouvert leurs portes dix mois plus tard. La famille Calbert pensait fermer porte euh, portes, mais euh, ayant euh, vu euh, la queue de chant à 6 heures du matin, ils ont euh, décidé de continuer. Merci. Député de la fanshaw je voudrais me parler d'un problème très sérieux au sujet des personnes âgées. En tant que critique pour les soins à long terme, je regarde les changements du à 41-89, auraient un effet. Donc, il m'est très préoccupant que le libellé ne se trouve euh, plus euh, dans les projets de loi. Si le gouvernement croit dans notre système de soins, pourquoi ont-ils enlevé fait le libellé qui ne permet euh, pas à utiliser euh, ces argent euh, pour des compagnies en profit? Lorsque j'ai posé la question au ministre hier, le ministre m'a dit qu'il allait y avoir un moratoire. Il a fait cette promesse, mais il ne l'a pas gardée. Il nous est très clair que les quelles sont leurs intentions. Ils veulent privatiser ces services pour établir des compagnies à but lucratif seulement pour ce gouvernement de euh, ne pas jouer avec les vies des gens. Merci. Merci. Député de Kingston et des je voudrais souhaiter la bienvenue aux euh, membres de la Confédération turco Canada. Cette fin de semaine, ces gens avec tout le monde sont réunis au Centre Macédonien pour fêter le festival euh, international, ceci pour chanter. Et ayant euh, vécu en à, à Turquie pendant plusieurs années, j'ai eu l'occasion de connaître euh, la euh, tur euh, culture euh, turque de voir jusqu'à quel point ceci est très important. J'ai l'honneur de reconnaître aujourd'hui la journée où les euh, enfants de la Turquie sont un symbole reconnu par l'ONU et fêté à travers le monde. Cette journée est une occasion de voir des enfants se réunir pour fêter leur différence. Je voudrais remercier la Fédération et l'Assemblée du Turc au Canada pour avoir réuni les peuples. Député de Perth Wellington, merci. Je voudrais souligner l'excellent travail que les teams euh, fait euh, à Wellington. C'est un groupe d'adolescents euh, qui euh, enseigne euh, et donne la sensibilisation à des gens contre la cigarette. Voilà une statistique terrible. En 2009, il y a eu plus de 1,9 euh, impressions euh, dans les euh, films pour enfants. Donc 185 000 des euh, jeunes de nos jours vont euh, commencer à fumer parce qu'ils euh, le voient au cinéma. L'équipe veut voir une interdiction aux enfants dessous de 18 ans de voir des gens fumer sur l'écran. J'ai eu le plaisir de les inviter chez moi dans mon bureau y compris Lindsay O'Donnell le 6 mars, j'ai déposé euh, une euh, pétition à leur nom et j'espère que ce gouvernement va suivre le conseil pour traiter cette question importante. Merci de vos déclarations. Le député Discamin Cochrane, depuis une semaine, il y a eu plusieurs annonces faites par l'administration américaine qui pourraient avoir des répercussions très sérieuses dans ma circonscription et à travers l'Ontario. Premièrement, c'était les commentaires en matière de l'industrie laitière. Euh, J'espère qu'ils vont se rendre compte du fait qu'on n'est pas la menace à laquelle ils croient, mais la deuxième, puisqu'ils ont imposé à une taxe de 20 sur le bois d'oeuvre canadien. Ceci pourrait nuire terriblement à notre industrie et le fait que c'est rétroactif est choquant. Je crois que tout le monde appuie le gouvernement du Canada et le négociateur pour nous assurer à ce qu'il maintienne notre environnement de libre-échange avec les Américains. Nous avons euh, eu euh, de bons rapports malgré les problèmes et nous devons maintenir ce rapport et nous assurer euh, que ce soit équitable pour tous. Et il faut le maintenir. Je crois que nous l'avons. Merci le député dajax uh, Pickering, Le centre uh, Grandview va uh, construire à son, un centre. J'ai parlé avec l'ancien la, uh, député, un des enfants uh, de ce couple a, a étudié à Grandview. Et, en 2015, plusieurs députés ont, euh, ont appuyé l'expansion du centre. Granville Anderson et moi, on était avec l'honorable Mac Charles, où elle a, a, a présenté. A, a, son appui et le père de, euh, May, de Ajax a accordé cinq acres et j'ai annoncé euh, euh, la première euh, euh, subvention d'un demi-million dollars et euh, le comité attend euh, les décisions. Merci à euh, au dévouement de personnel et bien sûr le président de la fondation Grandview. Nous attendons le budget et comme l'a dit Ogilbera, ce n'est pas fini jusqu'à ce que ce ne soit fini. Le député de Leeds Granberg. je voudrais me parler d'une préoccupation de gens qui prennent la 410 à travers la circonscription. Nous savons tous que la construction est nécessaire, mais il est important de planifier le travail pour minimiser l'interruption. Il y a un projet de réparation euh, D'un pont. Euh, comme un mécomité m'a dit, ça fait deux semaines et la circulation sur notre route rurale est terrible. Et ce n'est qu'un avant-goût qui suivrait pendant la saison touristique. Euh, ce n'est pas seulement des inconvénients. Euh, 137 mètres à haut. Oh, pont euh, des euh, mille îles. Chaque, chaque année, 340 000 véhicules commerciaux et 1,5 million de véhicules non commerciaux traversent le pont. Plus d'un milliard de commerces traversent tous les mois. Des retards, des retards peu nécessaires mettent en changer le tout, le travail nécessaire. Mais le ministre des Transports peut collaborer avec les municipalités et la police provinciale et exiger à ce que tout le monde qui travaille de s'assurer à ce que ce soit fait plus rapidement. D'autres déclarations, député de mississauga Arendale. Tout le monde a contribué à la croissance de notre pays puisque ce le mois du patrimoine euh, si je voulais vous parler que dans ma circonscription, il y a eu un radioton pour la euh, ville de Fort McMurray en faisant de la collecte de fonds. Les C canadiens sont représentés partout dans l'économie, dans l'industrie de la construction, par exemple, et les fermes en Colombie-Britannique. En Ontario, ils sont représentés dans les transports, les fabrications, etc. Beaucoup d'entre en, eux passent à la radio et à la télévision. Il y a plus de journaux de la langue Punjabi en, au Canada, Canada. Les Sikhs ont aussi euh, représenté leurs commettants à tous les paliers politiques. Nous sommes très uh, fiers de notre communauté et de leur uh, contribution. Merci. Député de elgin London. Je voudrais vous parler de la journée de la fleur jaune. C'est un uh, symbole uh, pour la lutte contre le cancer. La première journée a été fêté en 1957. Et c'est une campagne euh, mensuelle au mois de mars. L'argent qui en est permet à la Société du cancer de euh, financer des services. D'après les euh, stati données statistiques, beaucoup de gens vont mourir taux augmente avec l'âge en 2016. 89% de tous les euh, cancers étaient diagnostiqués chez euh, des Canadiens plus âgés. Les euh, femmes ont de taux plus élevé. Nous ne devons pas oublier que le cancer euh, des enfants doit être euh, traité. Je remercie la Société du cancer de toutes ces initiatives. Merci beaucoup aux bénévoles, acheter des fleurs, sauver des vies. Je remercie tous les députés de leur déclaration. Le consul général de Toronto à, à Toronto est dans la galerie. Soyez le bienvenu. Merci. Nous passons au rapport de comité. Aujourd'hui, nous avons reçu